Et donc, salut à tous, c'est Iron. je suis de nouveau en compagnie de Physio. Salut à tous. Et on est de retour sur euh, Portal, ça faisait, ça faisait un petit bout de temps. après hein. peu près 6 mois, ouais. <rire> donc, je pense qu'on va douiller. <rire> ok, donc on est parti pour le niveau 3. Euh, hey, vas-y. Let's te fais go. Confiance. go je te fais confiance, je saute dans le vide. Allez. Oh, ça marche, c'est magnifique. Il dû est te bon. pour que... Déjà, tu Il te fais une Henry bon. 4 en prenant le... Allez, vas-y go. Euh, on repart du début. Vas-y. coup. Hop. Et c'est parti Allons-y Allez, on n'a pas le time Animation swag. C'est bien, je vois, je vois à travers mes fesses, ça fait plaisir. <rire> Animation de type swag. Donc, faut faut qu'on teste des trucs avec euh, accroupis. Il hein. oui. y a des trucs à faire, je pense. <rire> non, parce que juste avant l'intro, on s'amusait à se monter dessus. Il y en avait un qui s'accroupissait, l'autre qui lui montait dessus. Donc on voulait voir si c'était possible de tricher sur des tests avec ça. Je suis sûr, il y a des trucs à faire. Mais écoute, on va voir. Déjà, on va galérer parce que j'ai pas posé un portail depuis environ 6 euh, mois. Donc, euh... Oula! Ouais, si c'est nickel. Ah, c'est quand ça le bordel là? Ok. Euh... Ok. Alors, on a un truc. Hop, hop. Mal time. Allez, bien. Let's go. On a une vitre de type cassé. De type brisé là. Euh. Garde ouais. pêche. Oh putain! Ah, <rire> <'ailleurs. ça>, <rire> <rire> Là à mon avis faut que t'en mettes euh, genre un là et un là Ouais Ouais mais il va... Il va... Non. Non, bah non Ah bah <rire> non je suis bon. Ok voilà, juste le temps de se réhabituer Allez hop ah, Hop petit 360 quoi, un peu, euh... Je suis un peu en mode galère On la troll un peu la Glados Allez go euh... Oula qu'est-ce qu'on a là <rire> J'ai pris un <rire> jump. <rire> oui. Ok, donc faudrait mettre un. Portail. Ok donc. Faudrait qu'il y ait un nous qui mette un portail là. Genre, attends, je, je me perds avec les touches de lol moi. Attends, là euh, là ouais. et là. Attends je vais le faire. Vas-y. Toi tu jump. Il faut que je le mette après. Vas-y jump. Ouais, tu le mettes après sinon. Yes. Vas-y. Hop. Merde. Mais je crois que non. Mais je crois qu'il faut que j'en mette un en haut, peut-être non. Euh, c'est bah, Mais toi, faut pas que tu cherches. Là, y a un truc pour activer la porte. Y'a a pas par là. Ouais, mais c'est un truc euh, qu'il faut poser. Ah, il faut que tu l'actives là. Attends, euh, toi, faut que tu mettes un portail là, ouais. Et ici, tu peux ou pas là, là, attends, là. Euh, ouais. Euh, Vas-y, essaye. Ah ouais, y a un bouton. Yep. Et du coup, tu peux y aller en... avec un jump ou pas? Bah, oh, moi je vais me prendre le truc là-haut, mais vas-y, faut que tu prennes le je bouton. Je suis un autiste. Oh <rire> les plays. Ok. Allez. On est où Hop. c'est bon, je suis bon, faut juste que. Là. Voilà. Tu vas juste appuyer sur le bouton. Le bouton Voilà. Je vais récupérer le, la boule. Vas-y. Et, euh, et là. Et là, je sais pas, de la Faut bouler. que je te l'envoie. Mais le problème, c'est que si je te l'envoie, elle va être cassée par le champ de force là-haut. Du coup... Ouais donc faut que je la chope quoi. Ouais. Non mais à la limite je viens la chercher en bas. Ah non, parce que je passe à travers le champ de force euh, quand je jump. Non tu passes pas, euh, oui c'est ça oui. Du coup c'est chiant donc faudrait... Moi je couche. peux pas la prendre hein. Bon. <rire> on me <met rire> attends, on va essayer un truc. Essaye, non mais saute sur le côté. Oui justement c'est ce que je suis en train de faire, attends. T'essayes de quel côté là À droite. Nice. nice. Je sais si on a du que le jeu. Allez. Vas-y. Hop là. Là, il va me falloir. Un... Bah, tu me fais la même pour les portails, genre là et là. Euh... Ouais, mais faut attendre que je sois passé. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> Quand tu veux. Hein. Merde. Mets-le sur le côté. Ouais. Mais bon, tu passes là. Ouais. <rire> <rire> ça c'est drôle, ça hein. galère rien. <rire> Mon gars, vas-y, passe, reste bien au milieu. Bon. Et boum, allez, ouais. tu l'enlèves, je te nique ta race. Putain, j'ai du mal. Hein. <rire> allez, c'est bon, j'ai tellement de mal. Chaud, bien sûr, réfléchir, c'est pas trop dans tes habitudes. MDR, voilà, ça c'est le petit rachat. C'est très de... drôle, t'as vu, ouais. ils sont assez longs. No comment. No comment. Non, mais je viens de dire no comment, fais pas ça. Après, Pardon ça met je... les gens mal à l'aise. Un tout de viewer no là. Vrai, Alors. Alors. Ah, toi t'es oh. comme ça toi. Moi j'ai pas le temps. T'arrives boum bien boum, clac euh, Hop là. Moi ouais, je te poussais dehors, oh. hein. allez. Et attends, t'es prêt, on est chaud. Quoi Mais non, mais. <rire> j'ai trop con ok my bad <rire> un peu débile je crois. putain il me pousse, il me pousse en plus ce chien là vas-y dégage <rire> bête. attends attends attends attends tu m'en mets un au bout <rire> faut le mettre là voilà ouais, là on alors. revient ici on est là on est safe hop là <rire> voilà ok, okay. Euh... Euh, maintenant on a là <rire> Oh l'handicapé Putain j'ai mis ce clic Et mon gars c'est chaud par contre, t'es un peu... Ouais là je suis un peu... Non ça c'est ah, pas oui. portaillable. Et là. portaillable Non c'est vrai c'est ce qu'ils utilisent, parce que tu ah peux ouais créer des salles de test Et du coup tu peux choisir si la surface elle est portable ou pas euh... portaillable Portaillable. Non là c'est de là où on vient en fait Ouais bah vas-y Tu dois poser faut que tu me laisses passer pour qu'on retombe dans le trou ah, ça là. Ça va être chaud là. <rire> ok. On est passé. T'es un gamin. <rire> T'es un enfant. Oui, à ce qu'il peut. Ah mais du coup on est revenu en arrière. Attends, attends, attends. Hop là. Mmh, intéressant ça. Hop là. Nice. Vas-y maison là. Ça pue. Ouais, revient, vas-y, c'est bon. Vas-y. Hop. Hop là. Petit à petit, étape par étape. Tu connais pas le jeu, t'es tellement perdu. Bref. Euh, ouais, mais il faut encore retourner en arrière. Euh. Non, non, c'est bon, toi. Toi, t'as pas de portail c'est bon, t'en mets un là, un là, et c'est bon. Non, je te jure, vas-y. Ouais. Mais c'est trop petit, Et que Wempi qui peut passer là. Euh, ouais, mais. <rire> ouais, mais non! <rire> ouais, mais non! Du coup. <rire> ouais, du coup, Ninja. ouais, non! Salut! Ok, là. Et là, on est bon, vas-y! Um... Non, mais t'es gentil, mais je m'en fous de toi aussi, laisse-moi passer! Attends, you quoi, shall passe not pass. Attends, je le mets vraiment tout en haut! Ça oh, tu, pas, crois ça, que ça, tu crois que ça jump? Tu crois qu'on peut juke le jeu? Vas-y, tente! Oh, c'est toi qui tente, vas-y! <rire> ok, c'est moi qui tente! YOLO! Ça passe oh. pas! Merde! <rire> ah, du et coup, les portails, passe... ils ont disparu! Oh putain, faut te refaire! Ah non! Non, non, c'est bon, je te vois! Ok! Sauf si je fais ça! Euh, Hop. Vous... <rire> Qui rigole à ce genre de choses en 2016? Allez, viens! J'ai envie de te demander! Ici et là! Je ça drôle! Non, mais faut trouver un autre truc, hein, je crois! Ah bah non, mais voilà! Hmm. Allez! Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis un trou là, c'est complètement stupide! J'aurais aucun change à ça. mais tu sais que je peux faire ça. Tu hein. <rire> peux pas les prendre, les caméras? Euh, non. fait, que si c'est blanc derrière, en gros, tu mets un portail. Ouais, c'est raciste, déjà, ce jeu. Ensuite, en fait. De base. Il fais que ce soit blanc derrière, tu poses un portail, du coup, la caméra, elle se décolle. Portailable. Que... Oui, bon, ça va, c'est pas moi qui ai inventé le mot. Portailable. Très portaillable, ça. C'est génial comme adjectif. Portaillable. Moi, je suis très portaillable dans tout ce qui est congolexicomatisation. Bien évidemment. Moi je reporte. Alors. Ah bon test fait ça. La jungle là. Wesh ouais. Oh je l'ai le one shot le test. Vas-y rappuie sur le bouton. Eh bien. Non. Hop. Est bon. Elle est passée où la boule ah, tu l'avais une seconde. Ah oui mais j'ai le plus entre les mains. What L'homme qui pas faisait boules... disparaître des boules Ouais Mais tu n'en bon. dis dispara... Elle a encore disparu <rire> C'est quoi ce Mais c'est un bug en fait <rire> okay. Mais non Ok je l'ai C'est bon Non c'était un bug avec la, avec la boule avec man... Elle tombait dans l'eau et en même temps tu l'attrapais du coup On manipulait mais... le <rire> Intéressant ça Moi, en fait. moi, moi j'aime bien faire des petits <rire> Allez. Tu vois des petits tours euh, comme ça Je trouve ça très amusant Fatique. Euh, euh. Non, du coup faut en mettre coup, euh... Là Ici Et euh... Où ça Ici là Juste devant moi Là Bah oui mais non Ici Parce qu'après t'en mets un là-bas Enfin là ça, ça va passer tu crois Bah oui mais on s'en fout le but c'est qu'on soit là Après euh... après t'en mets un là Ah oui voilà c'est ça en fait Fallait les mettre là mais pour yep. y accéder euh... A tellement pas ah Non, il y a le vide, c'est le vide. Non, non, non, faut, faut faire voilà, passer ça, le pont... Que là, faudrait pas que je lâche la boule, du faut coup. faut faire passer le pont... Ouais. Merde, j'aurais pas dû partir, en fait. Attends, euh, un... attends c'est mon truc jaune à moi qui passe le pont. On est d'accord Euh... Ouais. Ah merde, non. Ah non. Est-ce que tu peux me mettre un live Est-ce que tu peux me mettre le violet, là, s'il te plaît Ouais, voilà, c'est Non, elle se barre, la boule Ouais. Hop, et du ouais. coup... Euh... bah ton rouge ah du coup non c'est bon en fait il suffit de passer là et de passer dans le rouge hop ouais voilà. <rire> ok on est bon Il va se donner un objectif c'est de jouer le jeu le plus possible aujourd'hui allez <rire> putain mec je me suis pris les portes oh elles oh, ont buggé pas de respect alors ah oui je me souviens d'ici yolo YOLO Ça va, tu t'amuses bien. Tellement. Euh, en vrai. Attends, hop là. Ouais, mais non. Si, si, si, si, je t'assure. Pourquoi Parce que comme ça, ça va nous bloquer, on va tomber là-dessus. Ah, oui, ok. Il faut que ce soit toi faut qui que le, que mette là. Qu il le mette là. Hop là. Et là. Attends. C'est bon là ou pas Ouais et tu fais pas le con, dès que j'ai heurté le truc il faut que tu le remettes ici Pour que je te retombe dessus ok Ouais, vas-y Ah J'ai fait la boule de flipper T'as fait quoi j'ai pas vu J'ai pris un vieil angle Genre il était pas droit ton... Ah oui j'avais oublié qu'on pouvait mettre ta vue C'est bon là Yes, a priori Nice Ok d'accord. Voilà, c'est bon tu peux venir hein, du coup. Ouais mais... Ouais mais non. Pour faire la même. Attends du coup. T'as pas de truc portable à côté de toi là Non. <rire> ok, euh... Pour faire la même hein je crois. Ouais c'est possible, attends. J'ai enlevé ce truc, qui m'en... Ah uh -huh Mais je pourrais presque le faire moi-même hein. Attends, vas-y barre-toi. Je vais le faire moi-même. Attends, fail dans 3 2 <rire> Et non. Easy. 0. Easy game. Non. <rire> Qu'est-ce que j'avais dit Oh putain. Ah, là, le nul dans l'eau là. C'était close, c'était close. Ah, Je sais pas euh, ce que c'est. Alors, ça a d'être de l'eau. Hein. Hop là. C'est chaud comme eau c'était dégueulasse Merde. Oh. Oh, okay. easy game. Oh, putain. <rire> Mais ça, c'est trop facile, ça! Trop facile, <rire> ça ça m'amuse toujours. Aussi. Euh. Non, mais non! <rire> Je suis parti. Le mec est parti Je sans problème. Je me portrait. suis enflammé. Non! Ah oh, dommage. Pourquoi il est pas parti? C'était pas mal. Je sais pas pourquoi est... il est pas parti le portail. Bien essayé. Bon, on va peut-être y arriver un jour quand même. Ça peut être bien. Ok. Et là, du coup. Ah, tu euh... Me... euh, non, surtout fais gaffe. Attends, euh. Qu comment t'as fait toi Oups, non, pas comme ça. Ouais, mais non. <rire> Cette fois-ci, je voulais pas. Euh. Mmh. euh Moi, j'avais fait faut ça. ça Il mais... soit... bah, faut que ce soit toi qui m'aime. Non, tu crois On, a... On est quand même en coop, je crois, mais. Merde. <rire> Putain que tu... Ça va m'énerver dans deux secondes. Ça fait pas que, genre 4 fois que tu meurs un truc comme ça Plus, plus. 3. Ah aujourd'hui Ouais ça fait bien 5 Mais non <rire> Putain à chaque fois je prends le jump ça faire exprès Je suis handicapé Incroyable Allez Tu peux okay, le faire Ok je peux le faire Just do it Do it Just fucking do it Do it hmm. Voilà C'était limite. C'était tendu. Ah bah si tu Ah mais voilà, faut que je. Oui je suis con, faut juste que je fasse ça en fait. Ouais il fallait juste que tu me mettes de l'autre côté. Hop là. Ouais, mais... Tu passes là du coup. Ouais mais là je suis en bas là. Mais faut que tu passes dans le jaune Pas bah, dans le bleu. Là, pour ressortir là, marcher là, là, là, ah, là. Oui, bon. Oh là là, j'ai du mal. Allez, on se réveille. I'm here. I am here. C'est 5 fois de désactiver le portail là. Hein. Et départ, barres, regarde au-dessus le de l'escalier. C'est drôle T'as vu Très amusant. Est-ce que tu peux y aller s'il te plaît Attends, je te ti bug. Oh je t'ai niqué. Ok. Oh, T'as voulu complais. faire le malin Je t'ai niqué. Je, je suis tombé dans le ravin. Eh ouais. Et le malin tombe dans le ravin. Bon ah non là c'est là c'est la quatrième. Ah non c'est la quatrième. Ah par contre je viens de découvrir le bouton pour le chat. C'est très utile quand on est sur Skype. T'as vu Attends mais du coup je l'ai perdu. Bon bref on se. T'es passé où euh, oh. J'étais là. Attends faut que je le vire. Non enfin, mais il y, a... y a que ça en fait. Oh Et... je l'ai fait tout seul je suis trop ah, fort. Ça, ça il faut euh, ensuite. Ah je me souviens de ce test. En fait c'est un méga parcours avec des. J'aime bien m'éclater la tête contre des, des ponts. C'est mon hobby Ah ça doit être drôle ça Fais pas ça du coup Merde on... <rire> Oh, essaye de me retomber sur la tête pour voir si on peut du coup Ouais mais on saute en même temps là Vas-y je, je reste là, vas-y <rire> Oui Oh j'ai glissé Attends J'ai le crâne luisant Ouais je glisse Ok euh, mais... Ouh, Ouais voilà merci C'est pas, pas très drôle. La... Mais ta race. <rire> <rire> non, c'est bon, c'est bon, je touche plus à rien. <rire> ah ouais, t'es sûr <rire> Bon, vas-y, ensuite. Attends, parce qu'il faut que bah, je trouve tu... par où on passe. Je crois que c'est par-dessus, mais je vois pas de portail. Oui, par dessus tu dois... tu dois partir. Je vois pas de surface portailable. Bah vas-y, portalisation va Ah si, attends, attends, attends, attends, attends, attends. Attends, attends c'est là-bas, je crois. Et après, je vais ah maintenant, il suffit de plus. monter, vas-y. Voilà. Hop là. Oh, mais quel péché, mais voilà, mais C'est ce que je te disais, il suffit de monter. Oui. C'est exact. Et là, exact. Et là euh, bah faut que je te grimpe dessus. Oh. Fais-moi la courte échelle. Je suis là-haut et là. Ah, t'es pas tu... drôle. Après, tu fais du ski. Après, tu le refais à l'infini. <rire> tu vois tu descends le truc à l'infini comme ça. Ah, bah écoute. <rire> ah, ça c'est ce que... drôle ça. Fais ce que, ça, que hein. tu veux, moi j'y vais. Hein. <rire> Allez. Tu fais ce que tu veux. <rire> YOLO! Oh, je t'ai marché sur la tête, allez go. Ah, T'as cru que t'étais où là Tu t'es cru où Jeune enfant. Cru où ah putain, j'ai cru qu'on était re revenu au même endroit. J'étais. La PLS. Tu me suis Ok, c'est bon. Et heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Hein. On est des putains de robots, ma gueule. Tu viens Là, tu te serres contre moi et on descend. Hop. La barnaque. Tabarnak! Celui-là euh, le rush, pas le time. Qu'est-ce qu'il y a activité? Alors. Y'avait un truc pour activer ça ou. Eh ça sert à quoi ça? Tabarnak. Tabarnak! Donc là t'as le jaune qui est là-bas. Assiste. Euh, Comment on peut cours. faire? J'ai fait chier, je crois. Euh. Merde, ça c'est pas portailable, sinon j'aurais. Sinon je trouvais. Tu veux bien te mettre juste ici s'il te plaît Enfin sur la grille. Par terre. Oh, ok, bouge pas. Là y a un truc portable par port terre. Ah, mais ça te fait monter dessus, moi je voulais que ça te pousse dehors, bref. Et le gamin Oh là là Attends. Mets-le là ton rouge. Je vois que ça va à rien. Là J'étais <rire> mignon, mec. Euh... Ah, je me téléporte à tellement d'endroits différents. Bleu, Là-bas c'est portailable. Ah mais, mais voilà, c'est bon. Ah, voilà, c'est ça. T'en mets un là, un là et euh, un là. Je pense que c'est ça. Au sol. Yes. Mais reste là-bas toi. T'en mets un là et un sur la sur la plaque là-haut là. Ouais c'est bon. Vas-y, je vais retirer le mien du coup. Je vais le mettre euh, genre. Euh... Mets-toi bien, vas-y. Ouais, je vais mettre là. Mets-toi à l'aise. On se met bien. Oui. Magnifique. Et du coup, vas-y, viens. Ah non, ça va pas être possible. Wait. Faut que tu fasses la même. Ouais. Monte dessus. Remets ton portail là d'abord. Voilà. Attends. Vas-y. Je peux l'enlever Ouais. Nice. Ok. Allez. Ok. Ouais, ouais, ouais, je suis perdu. J'avoue, je me fais un peu Carrie. Merci. Carrie comme chez le dentiste, hein, t'as compris. Ah, ça doit faire mal ça alors, du coup. Putain, quand les aime bien ça, les petites blagues, hein, on connaît. <rire> oh là là, on, on m'appelle le fossoyeur de l'humour dans le milieu. <rire> alors, salle 5. Salle 5, salle 5. On prend les jumps. On s'éclate. <rire> C'est la folie. Euh... Ok. D'accord. <rire> j'ai pas tout compris. Je, Je pas que j'ai plus... pas suivi non plus. <rire> euh... Attends. c'est euh... drôle. Qu'est-ce qu'on veut faire Ah. Celui... Faut jump, faut le mettre là. Attends. Hein mais... quoi Et qu'est-ce que Après. tu me fais là <rire> C'est piles. Non, ça débarrasse. Oh, <rire> c'est pas Ah, c'est <rire> stylé, n'empêche. <rire> Non, ah, mais ça fait un frein de ouf! Ah, mais t'es pas. Ah, mais toi t'es pas un mec fun! Attends. <rire> Intéressant. <rire> euh. Comment on faire? Ouf! Ah! Ah, j'ai compris! Euh, faut que tu les mettes. Mets tes portails. Mets tes portaux à la place des miens. On sait pas français, on s'en fout. En fait d'abord faut que je fasse ça. Attends, secondes, je pas. Putain <rire> Ça passe pas. <rire> ok. Voilà. Euh... Mais non, non, non, non. Voilà, maintenant tu le remets, t'en remets un là, un là, s'il te plaît. Go. Hop. Voilà. Maintenant, ah ok, viens... il y avait un truc tu... là-bas. Yes. Vas-y, enlève-le et remets-le. Ah oui mais il Non mais en fait on pourra pas... Non attends vas-y j'ai une meilleure solution Vas-y prends-le ouais, quoi. ici là Tu prends la plaque, tu mets le truc ici Là Enfin le truc de, de la plaque Le truc qui est au-dessus, tu le mets là et là Youhou coucou, en fait faut que tu viennes ici pour prendre le, pour prendre le, le chemin Ouais Là tu vas là-dessus Non faut dans le trou, toujours visser dans le trou non, ça ne passe pas! Ah, ça. Voilà! <coughs> à partir de là, on est bien! Hop! Et je me suis mangé là! La... Ouais! L'embrasure de la porte! Par contre, euh, tu m'as laissé crever! <rire> T'es au courant de ça? que dire que, que tu recommences? Mon dieu! Tu m'as tellement laissé crever! <rire> Ok, vas-y. Non, faut pas faut que tu changes tes portaux de place. Faut okay. doit mettre un là et un là. Là là Ouais. Si merde. Euh, aïe. Et du coup. Ouais. Merde. Attends, je le refais. C'est deux. Mais non mais du coup t'as niqué mon portail là-bas toi. Non oh, mais il est pas, il est, il est, il est, est filou. Enfin, pas... <rire> non je pas viré de portail. Waouh waouh waouh. Bah si en fait, enfin j'ai du bugger mais alors. Tu peux pas passer là juste avec le. Attends parce que faut que je récupère mon portail là. Merde. Voilà c'est bon. Vous ne passerez pas. Merde non ça passe pas. <rire> ça tu galères pas trop. <rire> non c'est <rire> oh, bon. Je suis. Euh du coup... Attends, attends... Tu viens là I'm coming Euh... Passe le portail, le portail euh, oui, là... Et là Ouais Voilà Hop là Hop. Nice Cette fois je me mets devant comme ça tu pourras pas me laisser crever Exact ah on est vachement haut. Non, <rire> je suis fait, je reviens. Regarde. seconde Je te shoot. Uh -huh, intéressant ça. Ah mais non faut qu'on recommence tout. Débat. Ah ouais. euh, attends. Vite fait. Oh, je sais fait pas si ça marche revienne, mais c'est stable. Non faut que je revienne. Ouais je crois ouais Putain quel handicapé. <rire> C'est pas moi qui suis mort cinq fois tout à l'heure euh... Mais ça, ça on oublie ça Ouais, on peut un peu trop, en... trop tendance à oublier les choses What the fuck, qu'est-ce que ça a foutu <rire> Intéressant ça non, laisse, laisse. Voilà Là tu, mets... tu peux mettre un portail là, ouais Éventuellement, d'autre côté oui, bah En fait oui. y'a déjà le mien, ça sert à rien, faut que t'en mettes un là Ouais, on peut aussi. Ah euh, non, là faut que ce soit toi qui passe. Passe et mets port... met ton portail. Euh... Ça va être le violet du coup. Merde. Oh <rire> oui! Non, pas moi! C'est bon? Là tu veux un peu plus loin? Et tu mets ton portail. Euh... bleu. Attends, attends, attends. bleu. Ouh... Attends, parce que le bleu. Ouais. Le bleu non, non, non, est non. Là. non. Non, faut, faut que tu mettes le violet au bout. Non, oui. Hop là. C'est bon, tu viens Ouais, je suis là. Passe pas le champ de force, passe pas le. Mais non Oh merde Oh, je suis <rire> un mongole, j'avais oublié Oh non Ah c'est qu'il est handicapé hein Putain, j'avoue <rire> quand tu veux Putain, on va la réussir cette salle hein Là. Ouais, j'ai ça Ah mais c'est génial C'est génial ce que je viens de créer Faut que tu passes là Genre maintenant tu prends ça Mais Tu l'as mis le... Ah oui le... Non, oui. Raté. Et... Non, pas raté. Ah bon Bah vas-y, tu le remets de l'autre côté du coup. Voilà. Et je passe le, le truc bleu, c'est ça Pendant que tu marches Attends parce que... Attends, attends. Attends, attends, euh... Il faudrait que... Ah, c'est bon, ouais. Ah oui, c'est bon, j'ai... Je... Oui, j'ai bugué. My bad... Non mais sérieux, arrêtez, c'est plus drôle là. <rire> pas que tu les mettes au milieu. <rire> voilà. Euh... Non, parce que je mets ta caméra comme ça, tout le monde peut se foutre de ta gueule. Ah, magnifique. Et là du coup je passe le portable, c'est ça <rire> <rire> non, mais... mais non <rire> Attends, te... touche à rien, touche à rien, c'est bon. Bah, touche à rien. Excusez-le, hein, il est un peu... Je finirai pas ma phrase. Ah, merci, ouais. Ah, c'est bon. Ok, on est bon. Tiens, mais j'étais le premier à passer sous ça, ça. Alors alors. Attends, ça, ça doit être drôle, ça. Oui. Ça te coupe les portails une fois que t'es là-haut. Wow. Oh magnifique ça. Ne les enlève pas, j'arrive. Y avait quoi en haut <rire> Non mais bon, ok. Euh, ça c'est. Mais <rire> On encore. On passe. <rire> y avait quoi en haut <rire> Il <rire> euh, y a juste un truc pour, il euh, y a juste un, un panneau incliné pour faire un jump. Okay. Comme ici un peu en fait. Tu sais que je peux te tuer là. Non, mais je, non. Tu le sais. Genre il y a ça, là et là. Euh, ouais. Et là il y a un jump, attends. Euh... Où ça y a un jump Là. là. Si Est-ce que si ouais. tu peux genre mettre... Faut arriver tout en haut donc non, moi faut je jump, fais ça. Attends, attends, là, non. Non. En fait. reste, reste où t'es. Ton portail il rentre par le bleu donc il ressort par le violet. Mets ton violet là. Ici. Euh, là. Et ça, je le me violet. La... Non, le violet. Où ça Ici. Non, mais le violet c'est celui qui. Ah non, j'ai Ok. Ok. Maintenant tu mets ton violet. Euh. Ici. Non, je, je vois non. Ce non, faut. non, non. Euh... Attends, attends. Non, faut que tu mettes un portail là et un portail au jump. Tu peux ou pas Attends, non, tu peux pas. Euh... Je crois que je vois, mais c'est chaud. Attends, faudrait que je teste. Non, non, j'ai compris. Euh... Ah, mais non, mais non, parce qu'il va se barrer. Non, non, moi j'ai compris. Bouge pas, ne touche à rien. Euh, Remets-moi le portail en bas. Ouais. Du coup, moi je fais ça je et fais ça. là je vois pas à quoi ils servent. Attends. Ouais. Moi, je suis là-haut. Ok. Là-haut, le film. Hein. Le euh... Placement <rire> de produit. Est-ce que tu peux mettre de... le violet ici ouais. Ou là Docker. Plus haut. Plus haut Enfin, ça n'a pas d'importance, je crois, en fait. Ok, ouais, je vois pas quoi ils servent ces deux là. Ah, si, juste à ce que tu ah. puisses revenir ici. Ah, je suis juste redescendu en fait, c'est de la merde. Attends, mais s'il qu faut que je réussisse à jump, comme remets ça. Remets en bas, remets en bas, s'il te plaît. Super. Hop, hop. Va falloir faire plein de jumps en fait. Yolo, Ok. Et ensuite, moi, il faut que je te fasse faire. Ça... Ok j'ai compris euh, mets, -moi un, mets moi un là Ouais... Oh fais pas. arrête les baits toi <rire> euh... Hop là <rire> Oula Juste là T'as eu chaud là Hop Et là c'est le bleu Ok donc maintenant tu viens avec moi Ouais je vois ce qu'il faut faire Et là on va jump tous les deux là dedans a priori Ouais, mais là tu vas arriver là. Ah, mais sauf que la sortie elle est pas là. Mais jump pas, pas, jump j pas, jump pas, jump pas. Je peux pas de toute façon, tes portails ils sont barrés. Hein. Ah. Ok, bah bon, on va changer. Ah, mais trucs. attends, si tu mets. Ah merde, non. Si tu mets ça là. Et euh, ça là. Salam alaikum. <rire> Ta <'es> gueule. <rire> ouais, bah c'est enfin, un truc tu... pas utile quoi. Viens là. Viens sur ça. Ouais Ok, tu t'en mets un là Là je te redescends Redescends Tu t'en mets un là-bas Voilà Ok donc déjà là on est là, on est ici tous les deux Est-ce qu'on y gagne quelque chose ouais, ouais, ouais. Ouais, si tu oh, me fais redescendre, je peux aller tout en haut. Bah vas-y. Normalement. Merde Oui, mais si tu fais le gamin, ça marche pas. <rire> J'ai juste pas réfléchi. Euh, merde, du coup il a plus mon portail. Exact. Faut refaire. Eh oui, Jamy. Euh, alors... Vas-y, attends, touche pas, touche pas. Hop là. À droite. Là. -haut. Descends mais en haut à droite. Nice. Tu le prends. Non pas comme ça. Ah <rire> oh, mais il a bugué le portail. Il s'est à moitié fermé. Oh c'était bizarre. Voilà merci. Super euh, maintenant. C'est bon, vas-y, fais-moi descendre. Non mais tu te calmes déjà. <rire> J'ai pas fait la même. Petit coup de pression. <rire> um... Vas-y en bas. Petit coup de pression. J'ai ouais, toujours peur de me tromper de clics, genre de me tromper de portail. Hop là. Et là, je suis tout en haut. Et tu vas te faire foutre je <rire> me barre <rire> Allez, salut. Super ça. Non, tu peux pas. Ouais, je sais. Mais c'est stylé, ça, c'est clair. Je suis intouchable. Euh. Bah, du coup, c'est pareil, mais c'est moi qui dois, qui dois te. C'est tout simple. Regarde. Vas-y. C'est à moi de te faire descendre en fait. Vas-y, mets un portail euh, là. Non <rire> Oh le con! Mais dis pas que je dois redescendre! <rire> Attends! Mmh, euh... Non, tu peux. tu peux... Non, c'est bon, j'ai pas besoin de redescendre. Euh... Vas-y, descends! Ouais, tranquille. Non, dans l'autre ah, sens. Oui. <rire> <rire> Ça, c'est un mur. <rire> voilà, tu mets ton portail euh, là, en bas. Euh... Le truc oh. pour jump là en bas. Uh, uh, uh, uh, uh. Oui Non What ah, the fuck Ah, attends. Non, là, là, le truc pour jump. Tu mets ton portail dedans. Le truc pour jump Ouais, le truc en dessous de moi. En dessous de toi, ah ouais Qui est incliné. Ça Ouais. Euh, attends, maintenant. Non, non, là, t'es remonté, je vais te faire descendre. Euh, c'est celui-là. Tu vas me buter, mec. <rire> je t'avoue que... <rire> c'est bon, vas-y, descend. Ah mais non, mais t'as viré l'autre ah non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Tu l'avais pas posé. Ah ok, donc faut que je bon pas vois. Voilà, maintenant tu vas jump. Ouais, on est en train de niquer le jeu, j'aime ça. Tu vas où <rire> Je <vous> monte. <rire> ah, mais je suis coincé. tu peux. Et non, tu veux pas. Le mec, il a cru qu'il allait se faire un escalier. <rire> Tranquillement. Non, faut que tu jump. <rire> Utilise okay. le jump. Je me disais, ça passe tu ou pas. Tu vas poser ton, ton portail jaune. Euh, voilà. Vas-y, jump. J'ai pas confiance. Ah oui. Ici, jump. Voilà, là t'en mets un. Là, maison, maison, maison. On met le jaune, on s'en souviendra. Ok, maintenant je te fais. Euh, voilà. Non Mais what <rire> Je l'ai juste mis au-dessous pour mettre un coup de pression, comment ça se fait que t'es mains Est-ce que j'ai voulu sauter dessus tu vas changer Merde, je l'ai décalé Je crois, ouais. Oh le con. Euh, merde, du coup. Du coup faut un peu tout refaire Vas-y <rire> vas vas-y je t'en mets un vas-y Mais je t'en mets un vas-y quoi Vas-y passe oh dans okay. le violet là tu montes Ok, okay. j'ai compris Voilà j'en mets en dessous de moi voilà On est content Ah mais non, mais non mec j'ai <rire> bouffé le vrai, plafond que... La plaque de fois, elle a déconné Merde t'as pris le plafond J'ai pris le plafond ça m'a dévié Vas-y remonte C'est bien le truc pour voir la vue quand même Ouais, bah ouais du coup, ouais. C'est bien là. pratique. Vas-y. Voilà. voilà. Ok, donc cette fois-ci j'ai pas pris le plafond. Là, On est es bien. Un. Là tu me fais redescendre, faut que j'en mette un là du coup. Vas-y. Cette fois-ci je tombe un... faire un coup de pression cette fois. Oui Il l'a fait. Faut que tu m'en mettes un là. Ouais, je te fais descendre. Nice. Il faut pas que je me gourre, c'est le rouge. moi, je me mets là et je te bloque quand t'arrives. Ah nice, on fait ça, allez. Salut <rire> <rire> Oh putain, on l'a fait. Alors Parce passe quand même. Ah, ça mère. Je suis un fou. T'es trop petit. Je suis un fou, moi. Bon, on va peut-être couper ici. Yes. Voilà. dans le prochain épisode. Euh, on est sale combien On est sale 5 non, On va passer à la 6, 6 ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon ben, bah, on a bientôt fini le troisième niveau. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans le prochain épisode, on termine le troisième niveau. Il nous reste euh, deux, trois salles, c'est ça Quelque chose comme ça, oui. Donc c'était Aaron et Physio, on vous dit à la prochaine. Allez, gardez la pêche. Exact, exact. Très important. Allez, ciao tout le monde.